Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelles sont les cinq conditions à remplir pour boucler une vente. Alors, si vous avez des difficultés à vendre vos produits ou si vous butez dans la vente, la réponse à cette question sera la clé de départ de votre stratégie marketing. Cela vous permettra, dans un premier temps, de comprendre pourquoi les gens achètent et de tout mettre en œuvre pour qu'ils achètent également vos produits. Et dans un second temps, il vous permettra d'économiser du temps et d'éviter des gaspillages financiers dans des communications bidons et des stratégies de vente inefficaces alors tout de suite on démarre par la première condition condition numéro 1 signaler votre présence et celle de votre produit il faut savoir que les gens achètent ce que vous vendez parce qu'ils vous connaissent ils ont entendu parler de votre produit attirer l'attention de votre marché sera donc la clé de votre stratégie de vente condition numéro 2 démontrer la valeur de votre produit les gens ont besoin de savoir ce que votre produit ou votre service va leur apporter de façon concrète avant d'acheter. Ils achètent parce qu'ils veulent et ou ont besoin de vos services ou produits. Concentrez donc vos efforts marketing à montrer l'intérêt ou démontrer l'intérêt de vos produits. Condition numéro 3. Faites en sorte qu'ils aient confiance en votre produit ou en vous. Les gens ont besoin de croire que vous êtes capable de fournir les produits ou les services que vous avez annoncés. Plus ils ont confiance, plus facilement ils achèteront. C'est la condition vitale et fondamentale pour pouvoir convaincre quelqu'un d'acheter votre produit. Condition numéro 4. Ils doivent avoir besoin de votre produit dans l'urgence. Sinon, ils n'achèteront pas. C'est une condition difficile à remplir parce qu'elle ne dépend pas de vous très souvent. On verra plus tard que vous pouvez créer cette perception d'urgence avec quelques techniques marketing. Condition numéro 5. La toute dernière. La disponibilité financière de votre client. Si votre client n'a rien dans les poches, il ne pourra pas acheter même s'il si le veut bien. Il faut donc que son pouvoir d'achat lui permette d'acheter votre produit au prix indiqué. Là également, c'est une condition difficile à remplir car elle ne dépend pas de vous. A priori, vous ne pouvez pas donner de l'argent à votre client pour qu'il achète chez vous. Mais bon, on verra qu'on peut contourner parfois cet obstacle avec quelques outils commerciaux et financiers. Voilà, c'est tout pour ce mini-cours, les 5 conditions à remplir pour boucler une vente.